Bonjour à tous, merci de votre présence pour notre webinaire Digital Club. On est pile à l'heure, on va attendre 30 secondes que les, les retardataires se connectent, et puis on va commencer ensemble. En attendant, je vais vous demander s'il est possible de mettre un petit message dans le chat pour savoir si vous m'entendez bien et si vous nous voyez bien. Oui, à nous voix, Julie aussi... Thierry, bonjour, bonjour à tous. Parfait, a priori on nous entend bien. Euh, juste quelques petites indications, la partie de chat, parfait, si jamais il y avait des, euh, des problèmes, si vous vous entendez mal, s'il y a une perte de connexion, n'hésitez pas à nous mettre un message euh, pour les bonjour et les au revoir aussi, c'est parfait. Euh, vous avez juste à côté un onglet questions, euh, il faut vraiment passer par l'onglet questions pour poser vos questions, tout simplement parce que c'est sur cet onglet-là qu'on ira à la fin de la présentation pour répondre à un maximum de vos questions. Euh, même chose, si on voit des questions qui sont intéressantes tout de suite, qui sont pile dans le sujet et qui peuvent intéresser le plus grand nombre, on peut y répondre au fur et à mesure du, du, de ce webinaire. Euh, on veut que ce soit interactif, donc n'hésitez pas à, à échanger avec nous. Euh, je pense qu'à peu près... Tout le monde est connecté, euh, bah, Écoutez, je vous propose qu'on qu démarre. Euh, je me présente tout d'abord, je suis Anthony, je travaille au service marketing chez CELSI. Et aujourd'hui, euh, on va vous présenter euh, un, un webinaire Digital Club sur l'importance d'avoir un expert comptable en ligne à vos côtés. Euh, et pour ce faire, j'ai demandé l'aide de Simon. Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Simon et euh, je suis chargé de la du pôle relations clients chez chez Sacoonto pour moi, donc un cabinet d'expertise comptable 100% digital. Pour notre webinaire, je vais juste vous redonner un petit peu euh, les grandes lignes. Euh, le Digital Club, c'est une série de webinaires qu'on a, qu a voulu chez celle-ci euh, pour vous présenter des solutions digitales. Euh, ce n'est pas pour faire de l'autopromo, c'est vraiment pour dire « Ok, aujourd'hui, il vous faut des solutions digitales, encore plus avec ce qui se passe en ce moment. Euh, tout le monde en est conscient, mais c'est difficile quelquefois de passer le pas. » Nous, ce qu'on va vous donner aujourd'hui, c'est euh, les grandes lignes du « Pourquoi ?» Il faut passer au digital, même sur une solution d'expert comptable, ce qui n'est pas forcément évident à la base. Euh, quels en sont les avantages et quelles sont les fonctionnalités importantes à avoir quand on décide de passer ce pas. Donc, c'est ce que je vous disais, le Digital Club, c'est une série de six webinars. Euh, c'est le dernier aujourd'hui de cette série. On en fera d'autres, euh, mais sous, sous une autre forme, euh, avec à chaque fois un partenaire différent. Donc, on a parlé téléphonie, on a parlé support, et aujourd'hui, on parle comptabilité. Je commence par vous dire un mot sur celle-ci, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Euh, donc celle-ci, une start startup rochelaise créée par Frédéric Coulet et Alain Bébélet, qui a maintenant 11 ans. Euh, start up qui est toujours aujourd'hui à la Rochelle, sur le port des minimes. On a environ 4500 clients, alors c'est très évolutif, aujourd'hui on est plutôt à 4700. 700. Euh, 19 000 utilisateurs, la différence entre ces deux chiffres est très simple. Aujourd'hui, on vous propose une solution en SaaS. Vous prenez un abonnement, donc un compte client, et vous pouvez avoir un, 10, 100 ou 1000 utilisateurs. Euh, Celle-ci, juste pour finir sur les chiffres, on a aujourd'hui 75 collaborateurs. Euh, c'est pareil, ça évolue assez vite, on est en fort recrutement. Euh, et on travaille tous ensemble. C'est intéressant de savoir que dans le même bâtiment, aujourd'hui, vous avez le support, le service marketing, le service commercial, euh, également le service développement. Euh, très rapidement, les outils celle ci Aujourd'hui, c'est trois outils, euh, les trois outils les, les, les plus puissants euh, euh, du marché français. On est sur un CRM, un outil de facturation, un outil de comptabilité avec dans chacun de ces outils des fonctionnalités très importantes pour vous faire gagner du temps et vous faire gagner en productivité. Aujourd'hui, on va plutôt parler facturation-comptabilité, mais voilà, il faut savoir que c'est vraiment trois outils qui sont le cœur de métier de celle-ci. Je te laisse présenter, ça compte pour moi, Simon alors, ça compte pour moi, et par ailleurs client de celle-ci, je tiens à le souligner, on utilise ce CRM au cabinet, et donc ça compte pour moi, est un cabinet d'expertise comptable qui appartient au groupe Compagnie Fiduciaire, qui est un groupement d'experts comptables, principalement basé sur le sud-ouest de la France et la région parisienne. Et pour la partie 100% digital, on s'est lancé en février 2015, où on a démarré à 5, et aujourd'hui, ça compte pour moi, c'est même plus de 40 collaborateurs, on approche des 50, et 3000 clients récurrents, et on se positionne, on va dire, sur le top 3 du du marché des experts comptables en ligne, avec en l'avouant, une forte ambition de devenir les leaders, bien entendu. Et on vous bon le souhaite. C'est gentil. <rire> euh, pour vous redonner euh, le besoin et l'idée. On part toujours d'un besoin et d'une idée chez celle-ci quand on décide d'avoir un partenariat. Euh, Aujourd'hui, l'idée, elle est très simple. Toute, toute entreprise, petite, moyenne, grande entreprise, doit faire de la comptabilité. Euh, ça prend plus ou moins de temps. C'est plus ou moins compliqué. Euh, dans les petites et moyennes entreprises, c'est très souvent des personnes qui font la comptabilité, qui, qui n'ont pas la formation de base, ce n'est pas forcément leur métier. Euh, mettre à jour la comptabilité, euh, avoir une tenue parfaite de la comptabilité, ben, c'est un métier. Euh, avoir les conseils euh, à chaque étape de votre entreprise, à chaque étape de l'évolution de votre entreprise, eh ben, il faut avoir quelqu'un derrière dont c'est le métier, encore une fois. Euh, vous permettre de vous concentrer dans le business, ça c'est clairement pour dire aujourd'hui, vous passez un temps fou à faire de la comptabilité, euh, ben, parce que vous n'aimez pas forcément ça, parce que ce n'est pas votre métier, parce que ce n'est pas votre formation. Donc, vous perdez un temps fou. Vous êtes très souvent inquiet des résultats qu'il va y avoir. Est-ce que j'ai fait des erreurs Est-ce que j'ai oublié quelque chose C'est à tout ça, nous, qu'on a voulu pallier. Ça veut dire que nous, en échangeant avec nos clients, on s'est dit « Ok, bah on va vous donner de la tranquillité d'esprit et on va vous faire gagner du temps pour que ce temps, vous puissiez l'utiliser à ce que vous savez faire. Vendre plus ce que vous avez à vendre, faire du marketing, parler de votre société. » embaucher du personnel, peu importe ce qui est aujourd'hui, euh, là où vous avez besoin de passer du temps, euh, c'est rarement sur la comptabilité qu'on a envie de le faire. Donc c'est l'idée de base, euh, on en discutait avec Simon avant, avant ce webinar, on parlait, on échangeait un petit peu sur les, les des cas clients qu'on a pu avoir, des échanges qu'on a pu avoir avec nos prospects, nos clients. Euh, moi je lui parlais très rapidement de, de, de, de clients que j'avais au téléphone, euh, petites entreprises et qui disaient passer plusieurs jours par mois à faire de la comptabilité le soir euh, avec des amis pour les aider après les heures de travail. Donc euh, un temps fou, euh, vraiment de la fatigue en plus, pas de tranquillité d'esprit, enfin, c'était vraiment compliqué. Alors que c'est quand même aujourd'hui assez simple euh, de passer par un expert comptable, et c'est d'autant plus simple quand vous choisissez digital. Et Simon me, me parlait également d'un client, euh, je te laisse peut-être expliquer, oui, c'est vrai que c'est un client qu'on avait en commun pour pour l'exemple, qui, comme beaucoup de TPE, faisait faisait sa, sa compta tout seul, sans accompagnement. Alors en plus dans, dans ce cas-là, même pas par pour une question de, de budget, parce que c'est une une entreprise qui qui roulait bien. Pour vous donner un petit peu le contexte, c'est un client qui fait de la location touristique pour pour le le club Med, voilà, pour ne, ne pas le citer. Et euh, tout simplement sur sa première année d'exercice, il louait quand même euh, de mémoire 26 à 26 logements et il a tout simplement euh, oublié euh, de déclarer les redevances télé euh, pour euh, pour ses locations touristiques. Alors ça peut paraître euh, tout bête, sauf que. Euh quand on a repris le dossier, donc sur l'exercice suivant, il a reçu une, une gentille euh, amende euh, en rapport avec des, des pénalités pour la, la non-déclaration euh, qui chiffrait autour de... Alors, j'ai plus le chiffre en tête exact, mais entre 6 et 8 000 euros. Euh, donc, on va dire une déclaration toute bête, hein, parce que très concrètement, c'est une case à cocher dans un formulaire en mettant le nombre de, de télé qu'il qu possède, peut avoir des répercussions, mais juste énormes euh, sur la trésorerie. Et pour le coup, euh, 8000 euros en moins euh, peut mettre en, en difficulté une entreprise pour, euh, pour quelque chose qui est on ne peut plus basique. Quoi. Oui, et c'est l'exemple parfait pour imaginer notre webinaire d'aujourd'hui. C'est vraiment de se dire que même si vous maîtrisez la comptabilité, quand c'est pas votre métier, bah vous pouvez passer à côté d'une case à cocher sur un formulaire et ça peut vous mettre vraiment dans l'embarras, ça peut vous prendre votre trésorerie. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est intéressant de donner accès plus facilement à des experts comptables comme c'est le cas avec « Ça compte pour moi ». Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a non seulement, on va dire, l'avantage qui hein, qui peut vous euh, vous sécuriser de, de prendre un expert-comptable, alors que ce soit euh, justement par rapport à la slide, que ce soit un cabinet en ligne, que ce soit un cabinet traditionnel, euh, ça peut être important, mais tout simplement de, de faire appel à, à un pro euh, mais pour euh, pour cette branche de l'activité. Enfin, pour prendre un parallèle, mais qui est, qui est vraiment super bête, mais bon, euh, moi j'aime bien bricoler. Euh, C'est pas pour ça que demain, je vais aller, euh, je vais aller construire ma maison. Je, si je dois le faire, ben, à minima, je ferai appel à un professionnel et peut-être même à un architecte pour avoir le projet dans son ensemble. Quoi. Euh, ouais, faisons sur... appel aux bons au bon professionnel au bon moment. Ouais. Exactement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui en plus le, le panel on va dire d'experts comptables est, est super large donc comme le, le titre de la slide il existe des cabinets en ligne et des cabinets traditionnels qui généralement pratiquent une typologie de, de comptabilité différente. Pour vraiment la faire très simple et pas rentrer dans le détail sur un cabinet traditionnel c'est une organisation un petit peu plus archaïque sur une comptabilité d'engagement ça veut dire que bah, vous prenez vos factures, vous les annotez, vous dites sur votre relevé bancaire, ah, bah, tel mouvement correspond à telle facture, vous mettez tout ça dans une jolie boîte à chaussures, euh, si vous êtes sympa, vous les classez euh, dans un classeur et vous amenez ça à votre expert comptable qui va faire de la saisie, ça va prendre du temps etc. Sur euh, les cabinets euh, en ligne, euh, très généralement, on travaille sur un principe de comptabilité de trésorerie. Donc, ça veut dire qu'on vous met à disposition des outils euh, pour se baser euh, sur les flux bancaires de la structure et euh, en euh, nous euh, indiquant un petit peu, comme vous le ferez avec une appli bancaire, à quoi correspond euh, le flux, ça fait euh, de la saisie automatique. Donc là, euh, on s'évite toute la, la corvée, je dirais, que ce soit vous ou le cabinet de saisie qui n'a absolument euh, aucune valeur ajoutée et qui général pèse euh, lourd, on va dire, sur, euh, sur la facture. Donc ça, c'est déjà un des, un, des premiers euh, points pour, pour arbitrer en fait, en, entre les, euh, les deux cas et de là va découler tout, euh, tout le reste. C'est vrai que euh, généralement, euh, les cabinets en ligne euh, ont des, euh, des méthodes et des process euh, qui sont beaucoup plus normés, euh, qui sont beaucoup plus simples en fait, à, à mettre en place avec un euh, un simple objectif qui est de vous faire gagner du temps pour que le cabinet en gagne. Et encore une fois, si le cabinet est capable de, de gagner du temps, mais c'est tout simplement des honoraires que l'on ne facture pas. c'est n'est pas plus compliqué que ça. ouais complètement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'idée de la digitalisation, hein, peu importe le corps de métier, c'est encore plus vrai quand on est face à, à un corps de métier où on est facturer à l'heure, euh, c'est gagner du temps, euh, gagner en, en productivité. Et donc, forcément, ça fait un, un gain d'argent, un, euh, un bénéfice d'argent. Ça, c'est une évidence. C'est vrai pour vous, pour votre temps, à vous, quand vous gérez votre entreprise, parce qu'on va vous dégager du temps pour faire autre chose, mais c'est également vrai pour votre expert comptable. Donc là, déjà, on a un premier axe où on se rend compte que euh, quand on choisit un expert comptable digitalisé, euh, on, on va gagner du temps parce que c'est très normé, parce que c'est très cadré comme vous vient de vous le dire Simon, ce qui veut dire que eux vont gagner du temps, vont vous facturer moins cher donc c'est déjà un argument très important pour, pour faire le choix du, du, de votre expert comptable Ce qui est, ce qui est, ce qui est également fondamental, je, je rebondis sur, sur ce que tu disais Anthony c'est que un expert comptable en ligne, vu qui euh, alors je, je le mets entre guillemets, même il ne vous aura pas sous, sous la main euh, pour faire un, un rendez-vous physique et, et, et boire le café pendant des heures, euh, très largement, et en tout cas c'est vrai, je fais ça compte pour moi, euh, on est capable aujourd'hui de vous proposer mais, des outils qui sont simples d'utilisation, euh, et surtout je dirais euh, que l'on parle euh, la même langue, ça veut dire que les collaborateurs du, du cabinet sont formés euh, mais pour que les échanges soient, soient fluides euh, entre le client, et c'est le point fondamental d'une une relation, je dirais, à distance. Pour que cela fonctionne, il faut déjà que l'on se comprenne. Quoi. Oui, tout à fait. Ça, c'est important également de se dire que euh, relation à distance, euh, là, pour le coup, pour euh, de l'expert comptable, de l'expertise comptable, c'est une notion vraiment importante. Ça veut pas dire qu'on est coupé. Euh, un peu comme quand on utilise, euh, quand, quand on utilise celle-ci, quand on utilise un, un CRM, un ERP euh, totalement digital, euh, c'est pas pour ça qu'on est coupé des équipes. Très clairement, il y a une communication qui se met en place, c'est une communication différente, qui prend une autre forme, euh, mais qui fonctionne très bien aujourd'hui. On le voit euh, sous toutes ses formes, avec les, les chats aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit que euh, la communication est différente et peut-être très facilement digitalisée, et c'est le cas avec Sa euh, Compte pour moi. Oui, et puis clairement, quand, quand on voit, on va dire, le, le nombre d'utilisateurs et de clients de, de celle-ci ou, ou de sa compte pour moi, euh, aujourd'hui, la, la preuve est faite que c'est tout à fait possible d'avoir un échange constructif et qualitatif euh, sans forcément se, se rencontrer. Euh, et on le voit sur, euh, sur d'autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, euh, il y a pléthore de, de banques en ligne où, euh, où on peut ouvrir un compte sans même bouger de son canapé. C'est pareil pour les assurances. Bon, si, euh, enfin, j'imagine que je prêche à des convaincus. Si vous regardez ce, ce webinaire, mais euh, la digitalisation des services, ce euh, c'est pas demain, c'était c'était même déjà hier. quoi. Oui, complètement. On, là, on ne parle pas de l'avenir, hein. on parle vraiment de ce qui se passe en ce moment. Euh, ce qu'on va faire même maintenant, c'est vous, vous, vous citer un peu les fonctionnalités importantes, alors les fonctionnalités, bien sûr, qui existent dans nos solutions, que vous pouvez trouver d'autres solutions, mais c'est ce qui, pour nous, est important. Donc là, on va vous parler du fonctionnement, euh, du fonctionnement par exemple, de sa compte pour moi, pour prendre l'exemple, mais surtout de la l'expert comptable digitalisé, on va faire pareil avec euh, votre ERP, mais les fonctionnalités qu'il vous faut pour que ça communique, euh, les fonctionnalités qui vont vous faire gagner du temps euh, dans, dans, dans votre gestion. Alors, pour là, je vais parler de sa pour moi, parce que forcément, c'est ce que je connais le mieux, mais ce sera vrai pour tous les, les experts comptables en ligne. Je vous le disais précédemment, c'est la synchronisation bancaire qui est, qui est la clé du système. Donc, on demande à chacun de nos clients, pour chacun des flux bancaires, de nous le classer dans une catégorie de, de dépenses et de recettes. Alors, bien évidemment, avec tout, euh, tous les, les aides qui peuvent exister, de la reconnaissance de libellé, e de l'effet d'expérience, tout ce, tout ce qu'on veut. Euh, on récolte énormément d'informations de cette manière là en parallèle de ça vous avez vraiment euh, une team qui est euh, dédiée pour vous accompagner ça veut dire que le jour où vous avez une question sur le pilotage de votre entreprise euh, une question euh, toute bête mais qui arrive souvent sur la TVA est-ce que j'ai le droit de faire passer cette typologie de frais sur la société ou est-ce que euh, je dois le payer de ma poche est-ce que je peux récupérer euh... 100% de la TVA sur mon carburant. Bon, il y aurait des, des milliers d'exemples. Le collaborateur comptable est là pour, pour vous guider jusqu'à l'édition de, de vos comptes annuels. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, c'est clair en main, il s'occupera de votre bilan, de votre compte de résultat, de vos, votre liasse fiscale. Et ce qui va être vrai également dans beaucoup de cabinets d'expertise comptable, c'est qu'aujourd'hui, l'expert comptable est bien évidemment un acteur central de la vie de l'entreprise parce que la plupart des cabinets sont capables de traiter mais votre paix, s'occuper de vos RH, euh, de rédiger un contrat de travail, mais ont également des, des pôles juridiques. Donc, c'est vrai, chez Saconte Pour Moi, on s'occupe des créations, on s'occupe malheureusement des distributions et, et des liquidations également, mais ça passe par euh, le PV d'AG, ça passe par euh, l'augmentation de capital. Aujourd'hui, un expert comptable, euh, digne de ce nom, je dirais, ou un cabinet assez conséquent, est capable de vous accompagner sur euh, tous ces points stratégiques, qui sont la comptabilité, la fiscalité, le juridique et le social de votre entreprise vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 interlocuteurs différents. C'est vrai chez celle-ci aussi. Vous avez la facturation, la gestion de vos clients et tous les services qu'il peut y avoir à côté. La partie comptable également qui vient bien évidemment en support et bien même en grande aide des outils que peut proposer le cabinet. D'où l'importance d'avoir le double, la double casquette. Ouais, je vais je vais d'ailleurs l'évoquer parce qu'il y a une question qui est arrivée. Je voulais juste rebondir sur le, sur ce que tu viens de nous présenter, Simon. Et en effet, c'est pour ça que je vous parlais d'un expert comptable qui va être présent dans les étapes importantes de votre, euh, de, de la vie de votre société. Euh, quand on voit qu'aujourd'hui, un expert comptable comme ça, digitalisé, peut vous aider sur une embauche, peut vous aider sur des payes, peut vous aider sur euh, la création, ça c'est intéressant également. Très souvent, on pense qu'on peut créer facilement une société euh, sans passer par un expert comptable. C'est bien d'avoir les bons conseils dès la création. Euh, pareil, on l'évoquait ouais. ensemble, Simon, avant ce webinaire. Euh, prenez des dossiers où la création a été mal faite, il faut refaire, et là, ça peut coûter un peu d'argent. Donc, euh, voilà, dès la création, euh, mettez-vous en relation avec un expert comptable, euh, et ça va commencer là. C'est la première étape, même peut-être la plus importante, euh, de la vie de votre société, la création. Et ensuite, à chaque étape, vous aurez quelqu'un qui, euh, qui sera présent. Exactement. Euh, pour ce alors, qui si est je... Ah, pardon, je, je te coupe André, mais juste pour, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que ça, c'est des exemples très très frappants. Alors, c'est euh, un petit peu un, un mal français, on a l'impression, on a du mal à payer pour pour avoir du conseil. Alors, c'est vrai que c'est euh, c'est toujours compliqué de savoir si le, la qualité de service sera là, de payer en avance, etc. Il existe euh, énormément de plateformes qui proposent des, des créations gratuites. Euh, si vous voulez voilà un conseil, alors sans parler encore de... de de notre cabinet, mais faites appel à un, préfet, à un professionnel dans cette étape clé. Euh, Aujourd'hui, euh, sur les, euh, les entrepreneurs qui ont créé leur boîte tout seul et qui n'avaient pas forcément les, les compétences, euh, à horizon un an, un an et demi, euh, il y en a euh, pour 70% pour qui on doit faire des modifications statutaires euh, parce que euh, les statuts ne sont pas complets et euh, cela pose à un moment donné euh, problème. Pour vous donner un ordre d'idée, dans notre cabinet, et c'est à peu près vrai partout, il faut compter, le, ça coûte deux fois plus cher de faire une modification une fois que les statuts ont été réalisés que partir sur une base simple avec du conseil dès le départ. D'où l'importance d'être bien accompagné dès le départ et de ne pas négliger ce poste-là. On peut tout modifier par la suite, mais ça revient très cher. Je vais répondre de mon côté à une question de Thierry euh, qui demande s'il n'y a pas de doublon aujourd'hui entre la, la synchronisation bancaire qu'on peut proposer dans celle-ci et également celle qu'on qu peut proposer dans Sa compte pour moi. Donc là, c'est une question vraiment sur nos produits à nous. J'y réponds très rapidement. Euh, vous m'avez devancé, en fait, quand on va vous expliquer sur cette slide euh, les, les fonctionnalités importantes et de votre ERP euh, et de votre futur expert comptable en ligne. Donc, euh, quand vous allez les choisir, en fait, euh, il va y avoir des notions très importantes. Et oui, en effet, il peut y avoir des notions en doublon. Comme par exemple, si on parle de synchronisation bancaire, euh, si on parle de nos solutions à nous, il existe dans les deux solutions. Euh, encore une fois, euh, ça fait partie d'une somme de fonctionnalités, donc vous n'avez pas payer en plus pour cette fonctionnalité. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est de pouvoir faire en fait le parallèle entre les deux. C'est-à-dire, ok, mon expert comptable, grâce à certaines fonctionnalités, ben, je vais l'aider, je vais lui faire gagner du temps, donc vous faire économiser de l'argent. Et en plus, vu qu'on a une fonctionnalité qui est équivalente dans les deux solutions, eh ben une fois qu'on a fini euh, de faire, par exemple, le rapprochement bancaire sur un mois, ben, on peut juste vérifier en un coup d'œil, en un clic, pour voir si c'est le même résultat que dans celle-ci, euh, dans, dans vos deux solutions. Et ça donne un, un support supplémentaire pour la vérifier. Alors, je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, vous devez cumuler euh, les fonctionnalités. Hein. Très clairement, il va falloir faire le tri, voir ce dont vous avez besoin, ce que vous n'avez pas besoin euh, d'avoir. On va en parler tout de suite. Et je vais répondre à une deuxième question, euh, Isabelle, parce que je ne vais pas vous faire attendre euh, par rapport à, à une demande technique dans celle-ci. Euh, je n'ai pas la réponse à vous apporter tout de suite maintenant. Par contre, sachez que je vais prendre votre question et l'envoyer au support euh, dès maintenant, dès la fin du webinaire, pour qu'on puisse vous répondre très rapidement par rapport à, à votre question technique. Euh, je reviens sur les fonctionnalités. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un ERP, quand vous allez le choisir, quand vous allez choisir un outil de facturation, euh, il va falloir choisir un outil de facturation qui va travailler pour votre expert comptable. Ça veut dire qu'il faut que dans cet ERP, euh, vous ayez des fonctionnalités automatiques que vous n'ayez pas à passer du temps dessus. Euh, par exemple, la gestion euh, des journaux comptables de façon totalement automatique, vente, achat, banque. Euh, c'est hyper intéressant, ça va faire gagner beaucoup de temps à votre expert comptable et vous, ça va vous sécuriser euh, votre, on va dire, niveau 1 de la comptabilité. Le rapprochement bancaire, on en parlait à l'instant, euh, c'est une fonctionnalité qui vous permet d'avoir accès à vos comptes bancaires euh, dans votre solution de facturation. Alors, c'est pas seulement génial pour faire le rapprochement, c'est aussi génial pour accéder à vos comptes et passer d'un compte à l'autre sans à chaque fois aller sur le site de la banque euh, et de renseigner vos, vos, vos, vos codes secrets. Ça prend beaucoup de temps, on l'avait mesuré, J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est plusieurs heures par semaine passées par une personne euh, dans votre société juste pour aller checker vos comptes. Donc, imaginez juste pour aller se connecter. Euh, ensuite, faire le rapprochement, je ne vous parle même pas d'heures perdues euh, où on était obligé de prendre les relevés et puis de, de faire une petite croix en face ou de stabiloter quand on, on, on voyait la ligne sur notre mouvement bancaire euh, et qu'on pouvait le retrouver dans nos factures. C'était un cauchemar à gérer. La balance AG client, euh, aussi une fonctionnalité très intéressante. Euh, passez pas à côté parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Paramétrage complet du, du plan bancaire, c'est une évidence. Euh, ça doit faire partie des fonctionnalités euh, de base dans votre ERP quand vous allez le choisir. Et euh, on va dire la, la petite cerise sur le gâteau, c'est la gestion de la comptabilité auxiliaire automatique. Encore une fois, c'est important. C'est de se dire que ces fonctionnalités-là, quand vous allez dire « Ok, je choisis mon ERP, je veux créer ces fonctionnalités-là dans mon ERP euh, », ce n'est pas une fonctionnalité que vous allez devoir remplir vous-même. ou Vous allez devoir aller chercher les documents pour pouvoir les déplacer. Non, il faut que ce soit automatique. Il faut que ce soit généré automatiquement depuis votre ERP. Très important. Donc, voilà les, on va dire les fonctionnalités phares que vous devez avoir dans votre ERP quand vous allez le choisir. Notion importante, euh, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, quand vous allez choisir votre expert comptable, euh, s'il y a des euh, fonctionnalités, des options euh, que vous pouvez choisir d'un côté et pas de l'autre, et que ça ne vous empêche pas de fonctionner de façon euh, euh, totalement... Euh, opérationnel et que ça ne vous pose aucun problème, euh, bien sûr, ne cumulez pas les fonctionnalités. Euh, ça paraît évident quand on le dit comme ça, mais, mais c'est important euh, de ne pas acheter tout un package d'un un ERP et ensuite se rendre compte que l'expert comptable propose la même chose, aussi performant. Ou dans l'autre sens, apprendre euh, sur un ERP et avoir de la comptabilité qui est gérée euh, niveau 3, et ensuite aller sur un expert comptable et reprendre ces trois niveaux. Euh, ce serait totalement contre-productif pour vous. Là, ce qu'on vous liste aujourd'hui et vous, on vous laisse la possibilité de récupérer cette slide, c'est vraiment les fonctionnalités qui sont précieuses, qui vous font gagner du temps. Encore une fois, nous, euh, celle-ci et ça compte pour moi, on a la chance de travailler beaucoup ensemble. Donc, on sait que les fonctionnalités sont totalement compatibles et vont faire gagner du temps à votre expert comptable euh, et même en termes de vérification. Euh, je te laisse peut-être simplement parler des fonctionnalités euh, comptables. Oui, tout à tout à fait. Alors le, simplement pour rebondir ce que tu disais, Anthony, c'est vrai qu'il faut il faut voir les, les deux choses comme quelque chose de complémentaire et, euh, et qui ne viennent pas en, en concurrence. Donc effectivement arbitrer suivant vos besoins, mais bah, quelle euh, quelle entité, je dirais, a le, le service le, le plus performant. Alors, pour prendre un exemple, chez Salcon pour moi, on a développé notre propre outil de, de débit facturation. Euh, très clairement, il n'a rien à voir avec euh, avec celui que, que peut proposer celle-ci. Euh, déjà, nous, on est expert comptable, on n'est pas éditeur de logiciels. Donc, ce que, que l'on propose, c'est un module qui permet, euh, on va dire, pour un consultant de faire une ou deux factures par mois. Euh, c'est pour dépanner. Et après, on a aucun mal à envoyer nos clients à celle-ci qui ont développé un logiciel qui est simple, pratique et performant d'autant plus que je le connais bien, je l'utilise au quotidien donc voilà, il y a vraiment des allers-retours et ne pas hésiter justement à voir des deux côtés ou tirer le meilleur. Pour ce qui est des solutions de votre expert comptable, ce qui est important déjà d'arbitrer donc c'est bon en ligne, pas en ligne mais bon j'espère que vous choisirez du en ligne pour pour toute une série de raisons qu'on a évoquées, ça tombe sous le sens et d'autant plus avec la situation actuelle. Votre taille d'entreprise peut, peut également jouer sur, sur ce choix. Effectivement, si aujourd'hui vous êtes une multinationale, il vaudra peut-être mieux privilégier un comptable qui vient chez vous. Mais sinon, ce qui va être important, c'est surtout de regarder ce qui est capable de vous proposer votre expert comptable, de choisir un cabinet qui ait, je dirais, toutes les cordes à son arc, qui puisse éditer vos comptes annuels, vous accompagner sur la partie fiscale, traiter votre juridique et bien entendu euh, qui y a un service social euh, et paix dédié. Euh, dans certains cabinets, c'est les comptables qui font de la paix et là, euh, c'est pas bon du tout. Donc, c'est très important de vous assurer euh, que votre expert comptable est vraiment les, les deux services, euh, la paix étant quelque chose de, de très particulier. Enfin, si, si j'avais un conseil aussi pour, à vous donner sur le, le choix d'autres experts comptables, n'hésitez pas à tester sa, sa transparence, notamment vis-à-vis -vis de, ces, de ces honoraires, mais de savoir à l'avance combien ça va vous coûter. Alors, vous ne le saurez peut-être pas à l'euro près, mais c'est important mais de savoir dans, dans quoi vous vous engagez, de savoir s'il y a un engagement, s'il n'y si en a pas, et également d'essayer de dire, de prévoir ou en tout cas d'avoir une visibilité sur les missions complémentaires qui, qui pourraient se déclencher en cours de route. Alors, si vous êtes une entreprise qui, qui vient de se lancer, potentiellement le, le besoin ne sera pas, on va dire, énorme, si, si je caricature un peu il y aura le besoin des de, de comptes annuels, un peu de juridique, etc. Mais euh, ce que je vous souhaite, très vite, ça peut se développer si vous avez un salarié à embaucher, si vous avez un bulletin de salaire à faire avec une DSN tous les mois. Voilà, bien vérifier que votre expert comptable soit capable de le faire et surtout à quel coût. Je voulais évoquer aussi un dernier point. Merci Simon, c'est très clair. Je voulais évoquer un dernier point avec vous, euh, très important, quand vous allez choisir vos deux solutions, il faut qu'elles communiquent. Euh... Demandez-leur bien comment ils font pour communiquer, euh, comment ils récupèrent les documents. Euh, moi, Excusez-moi, je vais encore prendre l'exemple de nos deux solutions, mais euh, nous, aujourd'hui, sur celle-ci, on donne l'accès, ce qu'on appelle un accès expert comptable, qui est un accès offert, euh, et votre cabinet d'expert-comptable peut venir chercher, en fait, de façon totalement autonome, quand il en a envie, les documents dont il a besoin euh, dans celle-ci. C'est le niveau 1 euh, de la liaison. On, on parle déjà d'un niveau 2 chez nous, où on va euh, créer des liens, certainement, avec l'API, pour aller encore plus loin, et vous donner encore plus de d'automatisme entre celle-ci est votre expert comptable. Euh, c'est très, très important. J'aurais dû le noter d'ailleurs, je m'en rends compte maintenant, mais c'est très important que, que cette question soit posée au moment où vous allez choisir vos outils. Euh, pour éviter la double saisie, pour éviter de faire le travail deux fois, pour éviter d'aller chercher les journaux dans votre outil et ensuite les envoyer, bah, laissez votre expert comptable directement venir dans une solution qu'il va très facilement appréhender et qu'il va, va pouvoir venir chercher ce dont il a besoin au moment où il en a besoin, sans forcément vous déranger, sans forcément prendre un rendez-vous. C'est vrai que c'est fondamental et d'autant plus que ça reste quand même assez fréquent que, que l'expert comptable, bien qu'on ait nos propres outils pour récupérer de, de l'information, on aura forcément besoin à un moment donné ou à un autre, mais de, en tout cas un minima, de, de votre facturation. Donc plutôt que de nous envoyer un fichier Excel illisible à la fin de l'année avec un récap CA hasardeux, autant de, voilà, que le collaborateur puisse se connecter sur votre outil de facturation. Il récupère les informations dont il a besoin. Euh, en général, mais du coup, ça, ça colle à tous les coups et euh, on ne part pas dans des échanges interminables pour savoir d'où vient l'erreur. Ouais, une perte de temps qui, là, devient vraiment énorme et d'où encore un coût supplémentaire. Euh, je pense qu'on est arrivé au bout, oui, parfait, de nos slides. Euh, on, va passer par, on va passer sur les questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question de Franck, euh, plutôt pour toi, Simon. Ouais. Euh, une question pour... Euh, ça compte pour moi, J'attire la comptabilité pour les sociétés avec du stock et qui ont donc une comptabilité d'engagement. Alors, on peut... Oui, euh, on peut... Euh, alors, on traite certaines comptabilités qui ont du stock en trésorerie. Euh, si euh, le seuil de chiffre d'affaires nous, euh, nous le permet euh, sur une, une entreprise qui fait de, de l'achat-revente enfin, qui, qui est commerçant, euh, on est limité pour le traiter en comptable trésor à, euh, alors j'ai n'ai plus le chiffre en tête mais je crois que c'est 787 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe annuelle euh, passer cette limite, on le tient en pure comptabilité d'engagement Donc c'est à dire qu'on euh, saisit euh, et là, euh, le logiciel celle-ci prend, euh, prend vraiment euh, tout son sens, mais oui, euh, on peut le faire Super. Euh, N'hésitez pas. Je vois pas trop d'autres questions arriver pour l'instant. Il y a juste une question sur les tarifs et les fonctionnalités. Euh, bah, écoutez, je vais l'évoquer rapidement le temps que, que vous puissiez nous poser d'autres questions. Euh, les fonctionnalités et les tarifs de nos deux solutions. Euh, bon, c'est pas le but de, de, de ce qu'on fait aujourd'hui. Je vous présente Très rapidement, euh, comme je vous l'ai dit, euh, on a un partenariat. Donc, euh, qui dit partenariat dit offre. Vous pouvez la retrouver sur notre Marketplace, donc la Marketplace celle-ci. Euh, ça compte pour moi celle-ci. Vous voyez qu'on a une offre chez celle-ci. Donc, là, déjà, c'est une première chose. Ensuite, vous pouvez tout simplement aller sur go.celsi.com. Vous allez voir, il y a un simulateur. Vous pouvez choisir les fonctionnalités dont vous avez besoin. Vous voulez que de la facturation, vous voulez de la facturation, plus de la comptabilité, combien de d'utilisateurs, de, vous pouvez le simuler très rapidement. Et il y a également... Ça compte pour moi, euh, point fr où vous allez pouvoir euh, demander des renseignements, comme sur celle-ci, euh, avec un petit chat ici, en bas à droite, euh, pour les tarifs, pour les fonctionnalités. On a on a des personnes, aujourd'hui, qui sont euh, dédiées à ça, dans nos deux solutions, et qui pourront vous rappeler très rapidement, et même vous proposer des démonstrations euh, et des échanges en direct, pour que pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Euh, voilà Le but, le but étant, aujourd'hui, de vous dire, voilà, il faut passer sur ce type euh, de solution euh, digitale, c'est hyper important. Aujourd'hui, ça devient... Euh, Quasiment aussi important que la téléphonie, parce que ça fait partie de votre cycle de vente. Euh, C'est très bien de réussir à prendre plein de rendez-vous, de faire des ventes, euh, mais il faut aller jusqu'à la comptabilité. Euh, on sait que l'obligation légale en France, euh, ça change régulièrement. Donc, euh, autant, autant euh, le, le gérer de façon sereine avec un expert comptable. Euh, C'est ce qu'on a voulu euh, mettre en avant aujourd'hui. Euh, je regarde si on a d'autres questions. On est pile à 30 minutes, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on est bon. Écoutez, je vois pas d'autres questions. Encore une fois, Isabelle, moi, je récupère votre question et je la passe au, au, au support celle-ci pour qu'on vous réponde rapidement. Euh, N'hésitez pas, si vous avez des questions, venez vers nous chez celle-ci, euh, vers Sa compte pour moi, on pourra y répondre. Euh, vous pouvez également m'envoyer des messages en direct hein, sur LinkedIn ou sur mon adresse mail chez celle-ci. Si vous avez des questions sur la digitalisation à son sens le plus large, euh, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Euh, c'était le but de cette série de, de webinaires. Je remercie tous nos partenaires d'avoir joué le jeu et d'avoir participé avec nous. Euh, merci beaucoup Simon euh, pour cet échange, c'était très intéressant. De, avec plaisir, euh, euh, merci de ton invitation surtout. Mais c'est normal, euh, c'est intéressant de parler de comptabilité. Euh, on, on refera d'ailleurs, euh, je vous le dis tout de suite, mais on refera d'ailleurs un webinaire plus technique euh, très rapidement avec Simon euh, pour, pour répondre à un maximum de vos questions. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Une bonne journée, Arda.